Salut les Disney Cruisers, aujourd'hui nous allons nous balader dans l'application de la Disney Cruise Line. Alors, cela fait plusieurs années que la Disney Cruise Line a lancé sa propre application, aussi bien sur les téléphones munis d'iOS que d'Android. Alors, au tout début, c'était juste une application qui vous donnait en fait, un compte à rebours jusqu'au départ de votre croisière. Vous pouviez mettre la date que vous vouliez dedans euh, et refaire votre compte à rebours quand vous le vouliez. Depuis quelques temps, cette application est devenue en fait un vrai outil de planification de votre croisière. Vous pouvez tout faire depuis cette application. Vous pouvez booker vos activités, booker vos restaurants et ainsi de suite. Une fois que vous êtes à bord, alors là, cette application change un peu et devient en fait ce qu'on appelle le navigateur. Vous pouvez regarder ce que vous allez faire de votre journée, voir les menus au restaurant le soir, voir l'heure à laquelle les personnages vont apparaître, mais également, vous pouvez communiquer de personne à personne. C'est-à-dire que si vous avez le numéro d'identification d'une autre personne à bord et qui est avec un téléphone muni de cette application, vous pouvez parler directement avec... En plus, vous avez plein de petits emojis Disney qui sont sympas pour communiquer les uns avec les autres. Alors ce que je vais faire aujourd'hui, c'est que je vais vous euh, faire une démonstration de l'application telle qu'elle est avant de monter sur le bateau. Allez, on y va Voilà la première page sur laquelle vous allez arriver. Il vous suffit en fait de mettre vos codes, hein, ce que vous avez utilisé pour réserver votre croisière. Donc, je fais mon login, je mets mon mot de passe, sign in, et ça y est, je suis dans la bête. La première chose que vous allez voir en arrivant dans l'application, c'est en fait votre réservation ou vos réservations. Moi, j'en ai quatre en cours parce qu'on passe, en fait, on part à quatre cabines. Donc, j'appuie sur la mienne. J'arrive sur une nouvelle page avec le fameux compte à rebours que je trouve super mignon avec un design vachement épuré par rapport à ce qu'il y avait avant. Voilà, alors samedi que je fais la 14 nuits vers l'ouest avec la traversée du canal de Panama de la Nouvelle Orléans jusqu'à San Diego. Si je continue un peu, je vois le nom des personnes qui sont dans la cabine et ensuite, quelques petites informations, next steps, donc je vois que ma balance, ma facture en fait est paid in full, payée intégralement, euh, sinon ça vous aurait dit combien il vous reste à payer. Enf ensuite, my online check-in, ça c'est les informations que je dois leur donner avant de monter à bord. Votre numéro de carte de crédit, bien sûr, pour vos extras à bord, euh, l'heure à laquelle vous pensez arriver, votre numéro de passeport, ça aussi je l'ai déjà fait donc je n'ai plus à le faire. Ensuite, j'ai quelques récapitulatifs. La Dining, donc l'heure à laquelle je veux dîner, ils me disent que je suis inscrit au deuxième service. Est-ce que c'est bon ben, Si j'appuie sur Keep, ça veut dire que je suis d'accord. Si j'appuie sur Change, que je veux le changer. Moi, ça me va très bien de manger à 8h30. L'autre service étant entre 5h30 et 6h15 selon les bateaux. Moi, ça me va de manger plus tard. Si je continue à descendre, euh, je vois là, c'est marqué Gold Castaway Club, donc c'est mon niveau euh, dans leur programme de loyauté, ce qu'on appelle un loyalty program. Euh, voilà, le Gold, c'est à partir de 5 croisières et ce jusqu'à 10 croisières. Première croisière, pas de niveau. À partir de la deuxième jusqu'à la cinquième, vous êtes Silver, argent. Ensuite, de la sixième à la dixième, vous êtes euh, Gold. Et passé donc la dixième croisière, à partir de la onzième, vous devenez... Platinum. Je reviendrai d'ailleurs un jour sur les différents niveaux du les, les différents niveaux Castaway Club. Donc là, je vois que j'ai My Plans qui apparaissent. My Plans, c'est ce que je compte faire à bord. Au-dessous, j'ai les Cruise Activities. Alors ça, c'est divisé en 5 euh, euh, chapitres. Donc j'ai les Port Adventures, ce que vous allez faire dans les ports sur lesquels enfin euh, dans lesquels vous allez débarquer spa et, et fitness donc ça c'est si vous voulez réserver des massages euh, un rendez-vous chez le coiffeur et ainsi de suite à droite adult dining si vous voulez réserver dans l'un des restaurants interdits aux enfants euh, soit palo soit le restaurant rémy sur le fantasy et le dream ensuite onboard fun alors ça onboard fun ça peut être euh, je sais pas un rendez-vous avec les princesses un rendez-vous avec Anna Elsa et enfin nursery nursery pour réserver en fait euh, du temps euh, pour vos enfants, je crois que c'est moins de 2 ans à, à, à la nurserie très important de le réserver à l'avance c'est le seul service pour enfants qui est payant et il n'y a pas énormément de place donc euh, dépêchez-vous avant de partir si vous voulez le réserver si je continue euh, vous avez Shop for onboard Gifts si vous voulez acheter à l'avance des cadeaux euh, ou bien mettre de l'argent sur votre euh, cabine allez c'est parti, on y va on va commencer par My Plants, j'appuie sur See Itinerary, voir mon, itinéra mon itinéraire. Donc la page euh, se met en place et voilà. Donc comme vous pouvez le voir, le premier jour, on est à la Nouvelle Orléans et euh, mes amis Catherine, Robin et Laurie ont déjà réservé un test de champagne, en fait, une dégustation de champagne, pardon, Champagne Tasting, à 2h. Elles sont pas arrivées qu'elles commencent déjà à picoler. On continue, euh, Diane et Amy ont également réservé ça. Je vois qu'à 4h, c'est le départ du bateau, ship Departure, et qu'à 4h15, on a la fête de départ, qui vient de changer de nom d'ailleurs sur le Wonder et sur le Disney Magic, euh, qui s'appelle maintenant la Mickey Cell Wave Party, uh, Bon Voyage Celebration. D'ailleurs, je vous ferai une vidéo de ça, bien sûr, hein, puisque je suis impatient de découvrir ce, cette nouvelle célébration. Le deuxième jour, je vois que je suis en mer, je vois qu'à 9h45, mes copines Anne, enfin Anne-Claire et Stéphanie ont un Frozen Gathering. Ça, le Frozen Gathering, c'est une rencontre avec Anne et Elsa. Vous pouvez uniquement la booker à l'avance, enfin la réserver à l'avance. Vous ne pourrez pas le faire sur place. Enfin, vous pourrez le faire le premier jour en montant sur le bateau, après c'est trop tard. Moi, j'ai la même chose à 10h. Donc voilà, vous avez tout votre itinéraire jour par jour et tout ce que vous avez réservé. C'est un très bon moyen, en fait, hein, de vous souvenir de ce que vous avez à faire jour après jour. Et ça sera bien sûr présent une fois que l'application passera en mode « application à bord ». Je reviens en arrière. Cruise Activities, Port Adventures. C'est depuis cet endroit que vous allez pouvoir réserver vos excursions. Moi, par exemple, le jour où on va être à Cozumel, j'ai décidé d'aller dans le Yucatan et d'aller voir les pyramides de Chichen Itza, mais j'ai réservé depuis là. Donc, vous voyez... En fait, il y a uniquement les jours où vous êtes à terre qui apparaissent, les autres en fait sont grisés. Euh, par exemple, si j'appuie sur Cozumel, Mexico, la page euh, va charger et va me proposer toutes les, les, les excursions qui sont encore disponibles à cet endroit. Donc voilà, je peux faire, euh, il y a Alpreray euh, Painting Workshop, ça je pense que c'est, voilà, vous, vous apprenez à peindre, euh, vous apprenez à peindre sur des, bah, ça c'est le chien de coco. Je continue après, vous avez euh, All Inclusive Passion Island by Twister. Alors, je que c'est du bateau euh, euh, sur euh, l'île de la Passion. Vous avez tout un tas de choses en fait. Voilà, je vous montre à peu près hein, à quoi ça ressemble. Le Blue Water Sea Trek Helmet Dive and Snorkel, ça c'est ce que je ferai la prochaine fois je pense. Donc une fois que vous avez trouvé ce qui vous plaît, eh bien, il vous suffit d'appuyer sur View More pour voir en fait ce que ça propose. Donc vous avez le descriptif, alors c'est en anglais, vous faites un copier-coller, vous le mettez dans Google Traduction sur Internet et euh, voilà, ça vous ça vous dira de quoi il s'agit exactement. Une fois que vous êtes d'accord, vous appuyez sur Select, vous avez une nouvelle page qui apparaît, et ça va vous demander quelles sont les personnes qui vont participer à cette excursion. Ben là, par exemple, je mets que ça va être Stéphanie et Anne-Claire. J'appuie sur Check Availability, euh, vérifie la disponibilité, et là, To the time, je choisis un horaire, bon, c'est simple, hein. c'est 8h45 ou 8h45, j'appuie sur 8h45, je fais save, et bon là, je ne vais pas le faire parce que sinon mes copines vont recevoir un hein, email, vont pas être contents, et votre activité est réservée. Ce n'est pas plus difficile que ça en fait. Au niveau du paiement, euh, comme vous avez pu voir, il y avait un, un prix, c'est 109 dollars, ce que je vois ici, pour 2 à 2h30. Euh, le règlement vous ferez une fois sur place en fait à la fin de votre séjour avec la carte de crédit que vous aurez renseignée dans votre, euh, lors de votre check-in online. Vous pouvez également apporter du cash en fait, le premier jour et le mettre sur votre, sur votre compte. Spa et fitness, bah, ça marche exactement de la même façon. Vous allez choisir le jour euh, que vous voulez pour faire justement, je ne sais pas, un massage. Par exemple, le deuxième jour, on est en mer. Pourquoi pas aller au spa Donc voilà, la passe-charge et elle charge. Alors l'application est assez lente hein, parfois, ne vous en faites pas. C'est toujours le cas. Et bien, je vois que j'ai l'acupuncture, voilà, qui, qui est disponible en fait pour 50 minutes, 169 dollars. Attention, euh, lorsque vous réservez euh, un massage à bord ou un soin, il faut toujours ajouter 18%. En fait, c'est le salaire ni plus ni moins de la personne qui effectue le, le traitement. Euh, ces personnes ne font pas partie de Disney, en fait, ce sont des prestataires qui, qui viennent à bord euh, et, et qui donc sont rémunérés de cette façon-là. J'appuie sur Select. Et pareil, je dis qui veut le faire, on va dire que Stéphanie veut faire de l'acupuncture, j'appuie sur « Check availability » pour voir quels sont les horaires disponibles. Et là, j'ai tous les horaires restants qui apparaissent, je choisis l'horaire qui m'intéresse, et je fais « Save ». Pareil, vous réglerez votre, votre séance d'acupuncture une fois à bord. On continue sur ce que propose l'application. Adult Dining. Alors là, on est à deux semaines, même pas à dix jours du grand départ. Je pense qu'il reste pas grand chose de disponible, mais je vais essayer de vous le montrer. Vous choisissez en fait le jour euh, où vous voulez euh, aller au restaurant Palo. Dans ce cas là, parce que je suis sur Disney Wonder, il n'y a que le restaurant Palo qui est disponible. Si vous aviez été sur le Dream Fantasy, vous aviez euh, Palo et, le... et Rémy de dispo. Donc voilà, il y a soit le Palo Brunch, soit le Palo euh, Dinner. Voilà, on va essayer le Palo Brunch, j'appuie sur le bouton, je vérifie la dispo, euh, et là j'ai un message « Due to the popularity of this experience, you may only reserve this activity once euh, ». Ce, cette euh, activité étant très populaire, donc vous ne pouvez la réserver qu'une seule fois. Eh bien, je vais dire que bah, je pense qu'il ne reste qu'une seule table. Hein. Il n'y a que Fabrice qui peut réserver, je fais « Check Availability »,« Vérifier la disponibilité ». Et là, je demande quel, à quelle heure je peux le faire. bon'' Selectam, il n'y a pas qu'à apparaît. C'est l'une des choses les plus populaires à bord. D'ailleurs, si vous voulez le réserver, réservez-le tout de suite, le jour où les réservations Donc voilà, sinon, j'aurais réservé comme, comme j'ai réservé tout à l'heure pour, pour l'acupuncture. On-board fun. Alors, on-board fun, une fois de plus, c'est euh, tout un tas d'activités, mais c'est surtout des, des activités avec les, avec les personnages. Donc là, j'ai appuyé sur Cozumel pour voir ce que ça proposait ce jour-là. Donc ça me propose la Bibidi Bobidi Boutique. La BBT-Bobity Boutique, c'est là que vous allez pouvoir emmener vos petits garçons pour qu'ils s'habillent en prince ou en pirate selon les jours, ou les petites filles en princesse. Il y a tout un tas de packages, en général c'est 45 minutes. Le premier prix c'est 99,95 dollars, comme c'est marqué là. Vous choisissez la BBT-Bobity Boutique, c'est un peu dur à dire en fait. Et vous pouvez dire ce que vous voulez réserver comme type de package. Donc là c'est que des adultes, Donc le système me dit personne ne peut réserver. Sinon, voilà, vous avez soit le package avec le maquillage, soit maquillage et coiffure, rhum, maquillage, coiffure, vous avez tout un tas d'options. Je continue avec le onboard Fun, je ne sais pas si vous avez vu, mais au-dessous de la Bibi Libobiti boutique, vous aviez accès à, au studio de portrait. Alors vous pouvez acheter des packages à bord avec toutes vos photos, mais vous pouvez également prendre un rendez-vous avec un photographe professionnel pour bah, qui vous tire le portrait en fait avec votre famille. Des, ce sont des séances de 30 minutes et pendant ces 30 minutes en fait ils vous font prendre tout un tas de pauses et après vous donnent vos photos sur une clé USB. Donc ce jour-là j'avais une un dégustation de bière. Bon. Elle est soldate, comme vous pouvez le voir, donc c'est déjà tout rempli. Une dégustation de champagne ou encore le Frozen Gathering. C'est ce qu'on fait, nous, la rencontre avec les princesses de la Reine des Neiges. Vous avez également un cours de mixologie et euh, la rencontre avec les princesses. Et encore un testing enfin, une dégustation de rhum et une dégustation de euh, tequila et margarita. Alors moi, j'ai jamais fait de dégustation encore. J'en ai réservé une pour euh, la fin du voyage à peu près. J'essaierai de vous faire un, un vlog là-dessus pour vous montrer à quoi ça ressemble. Qu'y a-t-il encore sur cette application Eh bien, il vous reste encore la nurserie. Donc, nous, on, enfin, on n'a pas d'enfants avec nous en, en bas âge sur cette croisière. Donc, je ne vais pas pouvoir vous montrer. Mais voilà, il vous suffit en fait de choisir le jour et ainsi de suite. Hein. Vous avez déjà vu comment ça fonctionne. On dit qui va y aller, à quel moment. Et ça vous dira combien ça coûte et s'il si y a de la place. La dernière option que va vous proposer, en fait, euh, l'application, c'est de faire du shopping avant de monter à bord. Donc, vous allez pouvoir euh, réserver des packages de décorations, vous allez pouvoir mettre de l'argent sur votre cabine, et ainsi de suite. Et ben, je vous montre tout de suite comment ça fonctionne. On y va. Donc, on est toujours sur cette fameuse page. Et comme vous pouvez le voir, on arrive sur « Shop for onboard gifts euh, », acheter des cadeaux à bord. J'appuie dessus, ça me dit que « We've copied your cruise reservation number ». En fait, il copie votre numéro de réservation dans le presse-papier pour que vous puissiez en fait euh, le, le coller directement dans la page internet qui va s'ouvrir. Donc voilà, « Locate a reservation »,« Buy reservation number » avec le numéro de réservation. Ça tombe bien, on vient de le mettre dans le presse-papier. Donc je fais tout simplement un « Coller ». Et enfin, je mets le nom de l'une des personnes qui séjournera dans la cabine. J'appuie sur continue et j'arrive sur cette nouvelle page qui euh, me permet de voir tout ce que je peux acheter avant de monter. En général, vous pouvez le faire jusqu'à deux jours avant, euh, avant de monter sur le bateau. Donc voilà la page, vous avez tout un tas de choses, vous avez 71 produits disponibles sur cette croisière en particulier. Selon le port dont vous partez, les produits peuvent être légèrement différents. Donc vous voyez, on a des gâteaux, euh, c'est pas hyper cher quand on regarde, 55 dollars pour un, pour un gâteau, ça, ça va, ça le fait. Euh, vous avez des corbeilles de fruits, des bouteilles d'eau, euh, du champagne, de la bière à ne plus savoir quoi choisir, du vin. Alors ça, tout ça, ces packages, c'est ce que vous pourrez apporter en fait à table le soir lors de votre dîner. Je continue. Encore du vin. Du vin avec, son, avec un seau dans la chambre. Le package romance avec les peignoirs. Ben non, on l'a déjà fait, le package romance avec les peignoirs. Et c'est vraiment super sympa. Je continue. Des cigares. Le sac à dos. Le, les gants de Mickey, le nautical package avec plein de choses pour les enfants. Le Captain Mini Selling Package, alors ça c'est un sac à dos euh, avec une casquette euh, avec Captain Mini. Ça c'est tout nouveau pour cette année. Nous avons ensuite les décors pour la chambre. Alors moi une fois j'avais fait le Star Wars, enfin, on m'avait offert le Star Wars pour mes 40 ans il y a deux ans. Euh, vous en avez un pour l'anniversaire et un avec les personnages de la, la, de la cruise line. Les bouquets de fleurs. Ça c'était pour les cadeaux. Si j'appuie en haut à gauche, on va me dire que je peux aussi... Euh, mettre des onboard credits, ça c'est si vous voulez mettre de l'argent directement sur votre chambre. Donc voilà, il vous suffit de dire combien vous voulez mettre de dollars, euh, votre nom, votre prénom, et vous envoyez ça sur la chambre de la personne. Envoyez-le à vos amis en leur disant, mettez les sous sur ma croisière, ça serait super sympa. Et enfin, la dernière chose que vous pouvez faire, enfin non, les deux dernières choses, c'est acheter des Rainforest Pass. Donc ça c'est un, un droit d'entrée au spa pendant toute la croisière. Et là, ça vous dit, attention, il faut l'acheter euh, en téléphonant ou en envoyant une mail. Je pense que ça, ils le mettront bientôt euh, en ligne. Et enfin, « Our Cruise Photos » pour acheter les packages de, les packages de photos en fait, à bord. Euh, ça vous emmène encore sur un autre site. Alors attention, c'est assez cher, hein. c'est 129 je crois pour 10 photos, 229 pour 20 photos et 339 pour autant de photos que vous voulez. Donc moi je suis sur une réservation de 14 jours, je sais que je vais faire un max de photos avec les personnages, j'hésite encore entre le 20 et le full option. Vous avez également la possibilité de créer un livre avec vos photos euh, qui vous sera envoyé plus tard, donc ça c'est à voir également sur cette application. Voilà les Disney Cruisers, c'est tout pour aujourd'hui et cette version pré départ de l'application. J'essaierai de faire une autre vidéo une fois que je serai à bord. Merci d'être toujours plus nombreux à, à suivre cette chaîne. Si vous avez aimé, merci de laisser un pouce bleu, de vous abonner, d'appuyer sur la cloche, enfin, faites ce que vous voulez. Euh, je vous dis à très bientôt et encore merci. Bye les Disney Cruisers.